Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais commenter brièvement deux schémas. Le schéma sur le sens chrétien de l'histoire et euh, le schéma de la déchristianisation de la société. Donc, je vais commencer par ce premier schéma. Donc, au début, la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'univers et tout ce qui, tout ce qui comporte. Donc euh, il n'y a pas eu de Big Bang, euh, il n'y a pas eu d'évolution. Euh, il faut relire les premiers chapitres de la Genèse pour se rendre compte que Dieu a, a créé euh, par sa volonté euh, la création et euh, il a créé chaque espèce selon son, son genre et, et son. Il a créé chaque chose selon son, chaque être selon son genre et son espèce. Donc il n'y a pas d'évolution, il y a eu création. Euh, de même que la Bible ne parle pas des dinosaures, et je pense que les dinosaures ont été une supercherie, encore une de plus, euh, pour nous séparer de la vérité, pour nous séparer de, de Dieu, de, de son acte créateur. Alors je vous mettrai le lien vers deux playlists, euh, une sur les intox, sur les différentes intox, par exemple le, le changement climatique... Euh, tout ce qui se passe dans, dans l'espace aussi. Euh, voilà, voilà vous, vous pouvez trouver une vidéo sur les dinosaures ou la supercherie évolutionniste. Voilà. Euh, aussi, un lien vers euh, ma playlist Mystères dévoilés, bon, qui peut peut-être vous intéresser. Euh, donc. Ensuite il y a eu le péché des, des anges, donc euh, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, Lucifer qui était le, le premier des, des anges euh, et qui, qui a refusé de euh, finalement s'abaisser euh, à vénérer un homme en la personne du Christ et donc qui a rejeté le plan de Dieu dans, dans le sens euh, qui était prévu de, de l'histoire du monde. Et donc, Satan était précipité avec le tiers des anges en enfer et sur terre. Et, euh, il, et, et donc, il, il, a, il a séduit euh, Ève qui a fait pécher, euh, qui a péché qui a fait pécher Adam. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Et donc, voilà, où, voilà ça a précipité la, la maladie, la mort, la vieillesse. Euh, sur, sur l'humanité sur, sur et donc qu'on est rentré dans des ténèbres pré-chrétiennes c'est-à-dire culte satanique, sacrifice humain, esclavage ensuite est, est, est apparu notre Seigneur Jésus-Christ en son incarnation euh, donc là, la, la, à partir de là donc à partir à peu près de, de zéro euh, de l'an zéro on a assisté à une christianisation progressive de la société temporelle jusqu'à l'apogée du christianisme au XIIIe siècle. Euh, donc en fait, l'apogée de la civilisation euh, catholique a eu lieu au XIIIe siècle. C'est le, le temps des cathédrales, c'est-à-dire l'apogée de l'architecture, c'est euh, le temps du chant grégorien, c'est-à-dire l'apogée de la musique. Euh, en fait, quand on nous dit que le Moyen-Âge est, un, est une période obscure, euh, d'obscurantisme, c'est totalement faux. En fait, le, le Moyen-Âge est vraiment euh, une période lumineuse, en tout cas en Occident, euh, en, en Europe. Euh, et, et donc, euh, là aussi, c'est un mensonge pour nous éloigner de la vérité. Ensuite, euh, on assiste à différentes révolutions. La première est la révolution humaniste. Donc là, il faut comprendre la Renaissance. Euh, donc au, au 16e siècle, on va dire. Et euh, là, en fait, comment on voit que les choses euh, commencent à, à partir euh, un peu euh, à volo C'est surtout dans l'art, c'est-à-dire dans l'art pictural, euh, où on préfère... Euh, euh, peindre des, des scènes, de, des scènes de, dans la nature euh, plutôt que des œuvres religieuses, ou alors euh, peindre par exemple des, des femmes nues plutôt que des, que des madones euh, Mais on trouve aussi euh, cette ré révolution dans, dans l'art, dans la littérature, où euh, finalement les choses se paganisent, et euh, on, on, on, on s'éloigne de Dieu pour, euh, pour se tourner vers l'homme. Euh, voilà, euh, l'œuvre de Montaigne, par exemple, les essais, où euh, finalement c'est euh, quelque chose de très euh, moi je très euh, centré sur euh, soi-même. Ensuite, il y a eu la révolution protestante, je vais y revenir. Euh, il y a eu la révolution libérale, donc euh, c'est la révolution du 18 siècle, hein, euh, avec les Lumières, dit le siècle des Lumières, qui en fait est un si siècle de ténèbres. Euh, ensuite, il y a eu la révolution socialiste au 19e siècle, et euh, il faut savoir que le socialisme a été condamné par l'Église, dans son magistère, hein, je vous... Je dans Rerum Novarum notamment, mais pas que, dans, dans une encyclique aussi euh, de 1937, si vous voulez les références. Euh, donc si vous êtes de gauche et catholique, c'est qu'il y a un problème en fait, il euh, y a un problème fondamental dans votre mode de pensée, et euh, j'ai fait une vidéo sur, euh, sur, sur l'idée que le Christ est d'ultra droite, si, si ça vous intéresse, Ensuite, euh, révolution dans l'Église, euh, là on parle de Vatican II, alors je ne dirais pas que c'est que Vatican II est, est une révolution dans l'Église, euh, j'ai fait une vidéo sur Vatican II, je vous mettrai le, le lien, euh, il faut savoir que c'est vrai que le Vatican II n'a pas porté tous les fruits espérés, les fruits de conversion, euh, mais euh, les dogmes sont toujours là, les dogmes de l'Église sont toujours là. Il n'y euh, a pas eu de l'Église est toujours à flot. Ensuite, la cinquième révolution qui est le satanisme. Euh, là, on peut parler de révolution New Age du New Age. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le New Age aussi, mais euh, je vous mettrai aussi le lien. Mais je je, je vais d'ailleurs euh, l'approfondir. Je, je vais faire un, une deuxième vidéo sur le New Age. Parce que je pense que le New Age sera la religion, euh, en tout cas, elle est de, le New Age est déjà la religion des lucifériens qui, qui, qui manipulent le monde à l'heure actuelle, des, des momies nonagénaires milliardaires qui gouvernent le monde. Elles sont déjà en train de, de vénérer Satan euh, euh, à, à travers le, le culte du New Age et toutes les, toutes les, les magies que ça, que ça implique, etc. Donc, après, il y aura un châtiment et une restauration. Alors, pour moi, tout ça est imminent. Euh, le châtiment, je, là aussi, j'en ai parlé dans mes vidéos. Je pense qu'il aura lieu au plus tard, en 2029. J'ai fait des vidéos là-dessus. Il faut, il faut voir. Je, je vous mettrai les liens aussi. Hein. Et il y aurait une restauration. Et euh, là, on se réfère au Millennium. Parce que vous voyez, euh, après, il y aura une restauration subite et, euh, une, et stable, stable dans le temps. On parle du millénium, ça durera mille ans. Là, je vous renverrai au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse euh, qui parle du millénium. Je vous mettrai le lien vers ce chapitre important de, de la Bible. Et euh, effectivement, ça rejoint le, la phrase de, de Notre-Dame de Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Donc il y a de l'espérance. À la fin, c'est le bien qui triomphe, même si euh, leur, euh, enfin, les ténèbres auront leur euh, heure. Donc après, on, on, on focalise un peu plus euh, sur le, la déchristianisation de la société. Donc, euh, l'apogée de la chrétienté, c'était au XIIIe siècle. Donc, on, on était réaliste, c'est-à-dire qu'on se basait sur la réalité pour raisonner, et non pas sur des idéologies fumeuses. La norme était de croire en Dieu, la norme était de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, la norme était de... l'Église était puissante, et euh, on croyait aux moyens surnaturels, c'est-à-dire à la grâce, aux miracles, etc., la révolution humaniste donc euh, 14e, 15e siècle on, on parle de renaissance qui en fait est une, est une régression hein, euh, vers l'antiquité, vers les, les cultes païens et là en fait on, on, on, on, voilà, on, on accorde plus de place à la nature à travers le naturalisme au détriment de la grâce et, des, et de la surnature finalement euh, ensuite 1517, révolution protestante, avec notamment Luther, Calvin, euh, euh, etc. Donc là, en fait, l'Église euh, perd de sa... L'Église est, est, est... Comment dire L'Église est... Bah, euh, enfin, si vous êtes protestant, vous êtes hors de l'Église, vous êtes hors du corps mystique du Christ. Parce que euh, ce qu'a opéré la révolution protestante, c'est euh, de, finalement, rejeter les trois blancheurs, les trois blancheurs de l'Église, que sont la papauté, euh, l'eucharistie et l'immaculée le, le, conception, le dogme de l'immaculée conception. Et donc, euh, voilà, on assiste à une, à une apostasie, euh, euh, à une hérésie euh, qui a fait des, des millions de, de victimes, des centaines de millions de victimes même, Ensuite, 1789, révolution libérale dite française. Là, en fait, euh, on rejette notre Seigneur Jésus-Christ, on le met hors la loi. Euh, donc la société se laïcise. Hein. Euh, on a assisté à, au culte de la déesse raison, euh, au culte de l'être suprême. Euh, la France avait même fonctionnalisé ses prêtres, c'est-à-dire que euh, il fallait, les prêtres devaient jurer sur la constitution civile. Euh, ils étaient même rémunérés par l'État, et euh, s'ils si, si ne faisaient pas allégeance, allégeance à la République, euh, ils, étaient, euh, ils étaient martyrisés. Euh, et donc on a re remplacé le décalogue par les droits de l'homme. Ensuite 1917, révolution communiste, qui est euh, une fille de la révolution euh, dite française, où là, euh, on a rejeté carrément Dieu, on a on a créé euh, une, un, une société totalement athée, contre Dieu, euh, non plus laïque, où là, euh, les, les différentes formes de religion sont neutralisées, là, en fait, euh, on rentre dans un totalitarisme, contre Dieu, euh, avec une logique de mort, une culture de mort, le, euh, voilà, je crois que l'Union le, le, le, enfin, le, soviétique a été un des premiers États à, à, à légaliser l'avortement en 1920, etc. Euh, donc là, on parle toujours de réalisme, mais pour moi, en fait, le, le communisme, c'est une idéologie euh, totalitaire, mais on est déjà dans, dans l'idéologie pratiquement pure hein, euh, quand, on, quand on est dans, dans cette logique-là. Le communisme qui a été, encore une fois, euh, euh, rejeté, euh, condamné par, les, par le magistère de l'Église en 1937. Et ensuite, euh, nous rentrons dans, dans notre ère moderne, euh, cinquième révolution, euh, qui est une aliénation totale de l'homme, c'est-à-dire je pense que le, le, plus flagrant, euh, le plus flagrant de cette aliénation, c'est par exemple euh, la théorie du genre. Euh, où là, en fait, euh, il n'y a plus du tout de repères euh, biologiques donc, qui font de l'être, euh, l'essence de l'être euh, fondamentalement, c'est euh, son, son sexe, son, son genre. Et là, on, on, on, on, on brise le dernier tabou, finalement, euh, de notre identité, euh, on peut dire à des petits-enfants, euh, tu, euh, tu peux être un, soit un garçon soit une fille et si ça ne plaît pas bah tu peux être neutre tu peux même être un extraterrestre ça posera pas de problème alors que enfin euh, on rentre vraiment dans une dans une perversion mentale dans une sorte de maladie mentale finalement euh, où euh, il n'y a plus de, de réalité il y a plus de on, on rentre dans on rentre dans, dans des constructions intellectuelles euh, complètement fumeuses en fait. Et, et, je, et pour moi la théorie du genre est vraiment emblématique de, de, de cette euh, perversion, de cette euh, logique euh, mortifère où il n'y a plus de, de repères, plus de valeurs non plus. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.